The most important thing for Sea of Solitude, for the new version, is of course directing and the new voices. It makes a big difference. Like It, it lifts the whole other parts of Sea of Solitude into this new experience that we want to have. I was born ready! <laughs> Tous d'accord sur le fait qu'il euh, fallait faire une nouvelle proposition sur les voix et sur euh, le casting de cette director's cut. Donc ça a été mon premier travail, c'est d'aller chercher des nouveaux comédiens avec les nouveaux textes et de réfléchir à ce qu'on voulait amener dans cette nouvelle director's cut. That sound... It's in pain. La force de Quantic Dream qu'on a pu apporter à Yomai c'est la qualité dramatique et narrative qu'on s'est apportée à nos jeux. Et avec l'équipe de réalisation, nous avons pu travailler sur un casting en plusieurs langues, en français, en allemand, en anglais, et en japonais et en espagnol, avec l'idée de rendre le jeu le plus accessible possible pour un maximum de personnes. Et donc, nous avons un casting d'acteurs pour ces cinq nouvelles langues pour couvrir l'ensemble des scènes cinématiques et des scènes de gameplay de Kei et de l'ensemble des personnages du jeu. 3, action. He's coming ma proposition elle a été tout de suite de faire une version euh, un peu plus réaliste un peu plus euh, casual, on, on concentre le quotidien de ces personnages parce que justement je trouvais qu'il y avait la direction artistique qui était très cartoon mais je voulais qu'on aille avec les voix dans une nouvelle dimension qui était une dimension beaucoup plus réaliste pour créer de l'empathie avec les joueurs qui se sentent très proches, des voix qui se sentent bercées dans un quotidien. Sunny, stop being a brat. Et moi j'avais toujours en tête euh, un de mes livres préférés qui est Alice au pays des merveilles. Je voulais qu'on ait le sentiment de rentrer dans le terrier euh, du lapin quand on joue à cette solitude. C'est-à-dire qu'on avait cette dimension euh, très cartoon, des personnages qui sont des animaux, mais je voulais que la voix soit vraiment euh, l'écho à la réalité euh, de cette histoire. Wow, what is this place? I had the intention to have like German accent, like English speaking people with German accent, but uh, it, it came over too distracting for uh, such an emotional story. The main character was spoken by my lead animator and like Joy was spoken uh, by my cutscene animator. <laughs> so we, we made it really indie, indie, indie and uh, now finally hearing professional voices. I think this is the most important part. We do, to be honest. Get out of my way. Trust you? Try to fix it. I can make it better. en discutant avec Cornelia des intentions de casting. Je lui ai posé plusieurs questions, justement, pourquoi avoir choisi des acteurs avec un accent allemand Et c'était une intention qu'elle avait, que moi, je trouve assez intéressante parce que ça ancrait aussi une part de réalité dans le projet. Je lui ai demandé d'ailleurs si elle voulait qu'on retrouve des acteurs avec un accent ou qu'on aille chercher des acteurs avec ce qu'on appelle le mid-atlantic accent, c'est-à-dire un, un accent neutre anglais. Donc moi, euh, l'étape de casting que j'ai eue après, c'est d'aller chercher euh, des acteurs anglais ou américains qui sont capables de faire un mid-Atlantic accent. Et on est allé chercher des acteurs avec qui on avait déjà travaillé sur Beyond Two Souls ou Détroit, mais aussi aller chercher des nouveaux talents. Kay le processus de casting avec Quantic Dream était uh, super intéressant. Like, Ils nous ont donné une variété de acteurs uh, potentiels. Globalement, entre deux et cinq acteurs par rôle. Et euh, c'est génial parce qu'on est tombés d'accord sur tous les rôles. Pour chaque rôle, on a immédiatement amoureux quelqu'un. Je ne peux pas te sauver. C'est un peu choisir la couleur de la maison qu'on est en train de peindre et quand on se rend compte qu'on est d'accord sur toutes les teintes, c'est assez agréable. Le personnage principal du jeu a été assez intéressant. Moi, je voulais faire une proposition d'un personnage un peu plus... un poil plus sombre, mais vraiment légèrement. Et surtout, en tout cas, qui est en plein questionnement constant sur son amour, sur sa vie familiale, sur sa relation avec ses parents. Et je voulais qu'il y ait un vrai roller coaster en termes d'émotion avec ce personnage. Et que quand il soit joyeux, ça soit de la vraie joie sincère et réaliste. Que ça soit pas. qu'on n'aille pas trop Et par contre, évidemment, que dans les moments de tristesse aussi, on n'aille pas euh, trop loin. Et que ça donne un, un ton un peu réaliste. Voilà, c'est la proposition que j'ai faite à Cornelia. Et quand on a travaillé le personnage avec l'actrice Cassie Chase, on s'est tout simplement dit c'est juste. C'est pas obligatoirement le personnage qu'on imaginait avant, mais en tout cas, c'est la quai qu'on veut maintenant. Je vais te kisser aussi Venez ici C'est tout un peu plus rapide parce que nous sommes une équipe tellement petite. Au final, c'était juste le temps nous n'avions pas besoin de donner le dernier de Donc, C'est un package de petites choses mais aussi de grandes choses comme des voix qui vont vraiment améliorer toute l'expérience. That's a little joy, I'll follow you around like, love, love, love, love.